Bonjour, comment allez-vous mes chers élèves Monsieur, vous allez bien Alors moi aussi. Alors comme promis, je vais vous raconter l'énigme de Pacha. Voici donc la suite. L'énigme de Pacha, c'est une histoire écrite par Hélène Montard. Maintenant c'est chapitre 3. Alors, on sait déjà que Marine a retrouvé quelque chose... C'est un papier, elle déplie le papier, il lit à autrefois. Pacha vous a conduit aux premiers indices pour trouver le suivant, suivez les pompons roses, les pompons roses. Les enfants regardent autour d'eux, il n'y a pas de pompons dans le parc. Voici chapitre 3. Lila. Et le Omar et Marine sont très déçus. Ils sont prêts à faire demi jour Quand Omar s'écrit, attendez, Il tend le doigt vers Pacha, en train de se faufiler, sous un buisson de rose. Vous avez vu ces fleurs dit Omar, on dirait... Commence Marine. Des pompons s'exclament Lila et en cœur. Il y en a d'autres là-bas, indique mine. Et là-bas, ajoute Elio. De rosier en rosier, les enfants sortent du parc. Sur le trottoir. Sur le trottoir, il découvre un message tracé à la crée. « Continuez, c'est tout droit. Continuez, c'est tout droit. » Au bout de la rue, une nouvelle énigme les attend. Un bouquet de ballons est accroché à un poteau. Sur chaque ballon, une lettre est dessinée. Elio les lit l'une après l'autre. I-A-A-T-N Ça ne veut rien dire. « Pas si vite, dit Omar. Si on bouge les ballons comme ça, hein, ses doigts, les ballons changent de place. Alors, Anita, A -N -I -T -A, A-N-I-T-A, Eppel et Anita, appelle et Anita, me marine, une sourire éclaire le visage de Lila. Je crois que j'ai compris des elle Venez. On va voir bien sûr la scène. Chapitre 4, joyeux anniversaire, Alita Joyeux anniversaire, Alita On va découvrir ensemble, cet... chapitre 4, cet, cet événement re... chapitre 4. Merci beaucoup et à la prochaine.